Invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est avec joie que nous écoutons l'appellation de ce nom Trine. Que sous cela, comme un parapluie, nous pouvons nous mettre et que nous puissions avoir l'assurance à nouveau d'écouter ta parole et dans ce contexte à nouveau nous pouvons te louer à nouveau chanter combien tu es grand et fort à nouveau ensemble nous pouvons venir te supplier Intercéder pour nos biens-aimés. Mais chers Père Céleste, à nouveau recevoir tout de toi. Que nous puissions avoir l'assurance ici dans la maison, nous puissions être rassasiés. Car tu es grand, chers Père Céleste. Et Père, nous sommes sûrs de ton aide et ta puissance Et Père Céleste de ta force et comment tu peux vaincre toute chose Et la force de ton amour Père Céleste nous le ressentons Et cela nous remplit de reconnaissance Merci Chapeur Céleste pour ce que tu fais pour ton œuvre, pour tes enfants. Pour nous tous, nous sentons ton, ton intervention. Pour ta protection et comment tu pourvois à nos besoins. Merci pour la commission que tu nous as donnée, confiée et que pour la confiance que tu as fait en nous de nous appeler de rien pour nous mettre sur ce chemin de faire de nous un peuple spécial et d'avoir de temps plein pour nous pour l'avenir de nous donner la promesse de la venue de ton fils cher Père Céleste nous ensemble nous prions pour nos bien-aimés ceux qui sont dans la souffrance et dans la peine les attristés dans le deuil cher Père Céleste donne secours à nouveau force Essuie les larmes et à nouveau renouvelle l'espérance. Sois avec ceux qui sont dans le danger. Et ceux qui sont aussi loin de ton hôtel, permets qu'ils reviennent. Chez Père céleste, nous pensons à notre apôtre pathée, que tu sois avec lui. Que nous puissions sentir aussi la couverture de ses prières, mais en unité avec lui aussi recevoir ta parole. Et travaillant main en main, nous puissions faire ce que tu demandes de nous. Que nos bien-aimés de l'au-delà nous accompagnent pendant ces moments. Et que nous puissions maintenir envers eux des pensées d'amour. Afin que l'atmosphère qui nous entoure nous permette de manger valablement à la table de ton fils ici. Que ton esprit seul peut se manifester. Donne plus c'est mieux, nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs. Chers invités ou visiteurs qui se joignent à nous pour ce service. Soyez les bienvenus. Et nous voulons partager avec vous une parole qui vient de notre apôtre patriarche. Extraite de Jean, 15e chapitre, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. »« Jusqu'à la première place, et la chorale peut chanter une cantique. Merci cher Coriste. Mais bien mais en Christ. Nous sommes sincèrement heureux et contents de pouvoir partager ces moments ensemble. Nous ne pouvons pas prendre ça comme une tradition maintenant de partager ces moments à la télévision ou à l'ordinateur. Nous n'avons pas l'habitude de le faire, nous, notre habitude c'est de venir dans la maison de Dieu. Mais pour le moment, les circonstances, la situation est autre. Notre apôtre de district, Joseph de Kenya nous a raconté une histoire dernièrement. Il parlait d'une expérience qu'il y avait ceux qui ont quitté l'Europe par bateau pour aller vers l'Amérique. Et ils avaient des problèmes en bateau et ça commence à écouler. Ils ont pu sortir dans le petit bateau, mettre quelques provisions mais c'était difficile il n'y avait pas ni rame ni voile ils étaient à la merci des vagues de vent. et ils parvenaient à flotter mais ils ne savaient pas exactement où ils étaient petit à petit les provisions commence à devenir un peu moindre. Surtout, l'eau a donné un problème. Il ne pouvait pas boire l'eau salée de la mer, de l'océan Atlantique. Car même si c'est l'eau salée, ça va donner la mort ça a continué, ils ont rationné ils ont donné une plus petite portion mais ça ne marchait pas quelqu'un a eu l'idée, prions peut-être Dieu peut nous aider ils ont prié, quelqu'un a vu peu après cela, une vision vous avez dans vos petits bateaux des seaux. Mettez vos seaux dans l'eau Prenez de l'eau et buvez Ils ont raisonné avec leur tête pour dire Qu'est-ce que ça veut dire Si nous buvons cette eau de l'océan salée, ça va nous tuer Ils ont essayé de rationner encore Deuxième vision, mettez votre seau dans l'eau, buvez Ils ont dit c'est un conseil mais on ne peut pas le faire Ça, ça n'allait pas petit à petit languisser Et à la longue ils ont vu un petit bateau ah, Il y avait des pêcheurs là-dedans, ils ont crié au secours ils se sont approchés ils ont dit donne nous de l'eau on a soif Et on leur a répondu depuis le petit bâton mais plongez vos seaux dans l'eau là où vous êtes c'est l'eau douce vous pouvez le boire ils ont goûté, ils ont dit c'est de l'eau douce ils ont dit oui vous êtes à la bouche de l'Amazon un des plus grands fleuves même s'ils étaient dans l'océan le débit de ce fleuve était tellement grand que ça pompait de l'eau fraîche de l'eau douce ils pouvaient le boire contrairement aux pensées ils étaient entourés de la solution Mais ils ne pouvaient pas y penser Avec l'aide de Dieu, ils ont eu de secours Notre place habituelle de boire, c'est à la maison de Dieu On n'a pas trop l'habitude, sauf pour les grands services divins de transmission De regarder la télévision mais que Dieu permet par cette solution de trouver de l'eau à boire nous voulons plonger maintenant nos seaux dans la parole de savoir ce que Dieu veut nous donner la solution est là ce n'est pas habituel mais la solution est là nous voulons faire valoir de, de, de ce que nous donne comme secours et nous avons cette parole qui est très bien comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé Bien aimé en Christ Notre Seigneur Jésus-Christ était sûr de cet amour Que, que le Père l'aimait Bon bien sûr il a écouté ça de la bouche de notre Père Céleste lui-même. À deux reprises, on peut le lire peut-être plus. D'abord en Matthieu 3, lors de son baptême kilibatis est venue et puis la voix de Dieu Nde bon go, voici mon fils qui vient tuer mon fils en qui j'ai mis toute mon affection naye, natie, bolingho, message de notre Père Céleste en direct Lilo et plus tard sur la montagne lors de la transfiguration si vers Matthieu 17 cette, cette voix de Dieu est venue aussi pour dire voici mon fils en qui j'ai placé, j'ai mis toute mon affection mais c'était une confirmation tout simplement je suis sûr que notre Seigneur Jésus Christ il a pu savoir avant que Dieu l'aimait nous ne sommes pas sûr, ce n'est pas écrit, mais je suis sûr sa maman ou son papa disaient déjà « Dieu thème Et dit, si dit, maman, dit, dit, Nous ne savons pas, pas si Marie a partagé les expériences Spécial qui entourait sa naissance mais elle pouvait attester de l'amour de notre Père Céleste à son enfant et puis Jésus connaissait les écritures saintes nous pouvons voir comment il les parlait, il les relatait, il, il étudiait la Bible il s'est mis au temple pour écouter la prédication donc là, il a déjà vécu ou connu que la, le Père l'aime. Chers frères et sœurs aussi, depuis nos petites enfances notre petite enfance, nos parents peut-être nous ont dit, oui, Dieu t'aime, Christ t'aime. Nos enseignants à l'école de dimanche la, où à la confirmation et dans le Coran nous a appris à chanter Dieu nous aime et nous pouvons lire la Bible nous voyons aussi l'amour qui est là de Dieu et nous écoutons ça aussi derrière l'autel de grâce lors de la prédication et de temps en temps aussi nous avons un message spécial et chers et celles, au cours de ce service divin que ce soit imprimé, emprunté sur votre cœur et votre âme Dieu t'aime, notre Seigneur Jésus t'aime tu es un enfant du Très Haut il t'a choisi, il t'a fait sortir de là où tu es pour faire de toi son enfant chéri. Et ça fait bien d'entendre, chers frères, et c'est de temps à autre. Ça nous donne une force et un courage. Comment cet amour se manifeste à Déjà pour Christ, depuis ses bas âges, Dieu a protégé. A Hérode, le roi voulait le tuer. Dieu est intervenu pour le conduire en dehors du pays vers l'Égypte. par ses parents. Pour le protéger. Et a, a hier nous pouvons lire comment Dieu est intervenu pour le protéger de, foules, de la foule. Vers Luc 4 ou, ou Jean 10, là où il a pu esquiver c'était Dieu qui protégeait la main de Dieu était toujours là sur son enfant c'est pour cela qu'il pouvait dire Dieu Dieu même et Dieu a donné ce dont il avait besoin bien sûr au début peut-être par le canal de ses parents dans la maison paternelle manger, boire et plus loin même maintenant j'ai venu pour le consoler pour le donner à manger et puis après nous pouvons lire même des amis, des autres plusieurs personnes sont venues pour intervenir, apporter de l'aide Marie, Marthe, Lazare, tous les amis. Et c'est pour cela il a dit le, le Père même. chers frères et sœurs, nous vivons la même chose. La protection de notre Père Céleste, nous le vivons constamment. Depuis bon, nos bas -âges. Il intervient. Il nous garde parfois, on n'a même pas prié, il est là. Il nous a permis d'échapper combien de fois Nous ne savons pas. Mais sa main de protection est toujours là. Même pendant ces moments de danger, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons faire n'importe quoi mais sa main est toujours sur le sien et il pourvoit à nos besoins il ne fait pas peut-être venir du de, de ciel ce dont à, on a besoin il a utilisé nos parents parfois des amis qui nous entourent qui, qui nous aident et parfois un ange Même moi j'ai vécu un ange On n'attendait même pas Mais l'aide est venue de notre Père Céleste Ce n'est pas un hasard C'est une coïncidence C'est l'amour de Dieu Et cela nous donne cette consolation Que la promesse et la parole Que Christ a donnée Est vraie il a dit comme le père m'a aimé je vous aime aussi et cet amour se démontre dans la protection et dans ce qu'il nous donne quotidiennement mais aussi un signe d'amour qu'il a fait pour son fils il a confié à Jésus-Christ une des plus grandes missions qui peut exister la libération de son peuple. Le salut de tous ceux qu'il aimait. C'était un signe d'amour de confier ça entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas failli à cette mission. Il a accompli valablement. Il a reconnu en cela un signe d'amour de Père de lui, donner, avoir la confiance pour faire cela. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, nous pouvons être assurés aussi. Seigneur Jésus, notre Père Céleste a confié à toi et en moi une mission. Nous ne sommes pas tout simplement ses enfants pour rester là, les bois, bras croisés. Mais il nous a appelé à faire quelque chose. Et là, c'était même écrit en pierre, il nous a rappelé de cela. En 1er pierre, 2e chapitre, euh, euh, verset 10, 9. Il a dit Vous êtes un peuple spécial. Une race élue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit Afin que vous professez, vous proclamez les bienfaits de celui qui vous a tiré de ténèbres jusqu'à la lumière. Christ nous a confié une tâche dans son amour. De prendre soin l'un de l'autre. Il nous a donné un exemple, mais il a dit Faites ça. Et Matthieu 25 Si vous faites pour le plus petit, vous faites ça pour moi. C'est un signe de mot de mettre ça entre nos mains, de faire ça. De proclamer son sein nom à, à, à, à long et à large, à haute voix de partager ce que nous avons reçu de notre Père Céleste et ce que nous avons vécu et de ne pas rester bouche fermée mais de parler aux autres ça fait partie de la mission que toi et moi avons reçue et en plus il nous a confié la tâche de prendre soin et de paître le troupeau ah, vous pouvez dire, attends, attends, non, ça c'est la tâche, le travail de l'apôtre-patriarche. Comme Christ a dit ça à Pierre, tu m'aimes alors paix, mes brebis. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre-patriarche ne peut pas le faire seul. Et nous prenons cette tâche et nous prenons partie de cette tâche. Il nous a tous donné un troupeau. Tous les de se Pas seulement l'apôtre Patriarche, l'apôtre a la reçu un troupeau. Bien sûr, les frères de ministère. Le responsable de district, le responsable de communauté, chacun a un troupeau. Mais il nous a confié chacun un troupeau. Parce que vous êtes père de famille, mère de famille. Vous avez un groupe d'amis, un groupe de collègues là où vous êtes. C'est votre troupeau nous pouvons essayer de nous occuper à paître et partager la tâche de prêter à prêter l'épouse de Christ et parfois le troupeau a un seul brebis. c'est notre propre âme et nous pouvons et nous devons prendre soin de cela et donner à manger. Nous approcher à l'hôtel de grâce. De plonger notre seau là où nous pouvons boire. Mais l'eau de la vie gratuitement. C'est ça notre tâche. Et confiance que Dieu nous a donnée, nous prenons ça à cœur. Nous ne pouvons pas rester le bras croisé. Nous voulons nous, nous mettre en valeur, faire valoir l'amour que Dieu nous a donné. En plus, l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Il ne nous laisse pas maintenant main vide pour accomplir ces tâches. Un peu comme article 15, de Bré, vous faites ce que vous devez, mais faites, faites cela. Son amour nous donne à chacun tout ce dont nous avons besoin afin de faire ce qu'il demande et il attend de nous il a muni notre Seigneur Jésus Christ et on a parlé lors de son baptême et Matthieu 3, verset 16 La colombe est venue L'Esprit, ça signifie l'Esprit Saint est venu Muni de cela, il pouvait accomplir ce qu'il était devant lui Ce frère et ça, il nous a donné son Esprit Pas seulement appelé, il a donné à toi et à moi Tout ce dont les dons et les talents les fruits de l'esprit afin que nous puissions les faire valoir lors de ton baptême de l'eau, ton baptême de Saint-Esprit c'est un signe d'amour en plus, qu'est-ce qu'il a fait? qu'est-ce qu'il nous donne? lorsque les disciples étaient étonnés à ce que Jésus-Christ a fait il a dit, vous n'avez rien vu. Si vous voyez vers Jean 5e chapitre, verset 20, il a dit, vous êtes, vous êtes étonné. Attendez, Dieu a partagé ses plans avec moi. Vous n'avez rien vu. Attendez vous connaissez celui qui peut ressusciter les morts. Il a dit vous allez voir des grandes choses Parce que Dieu m'a aimé Il a partagé mes plans Et Christ a partagé ses plans avec nous Plus loin il a dit vous, vous, Au fait vous n'êtes pas des serviteurs Je vous allez salité je ne suis pas le maître en tant que tel. Parce qu'un maître ne partage pas les plans avec le serviteur. Vous êtes mes amis. Comme le chorale a chanté. Et avec amour, je partage les plans que nous avons et c'est pour cela que nous ne sommes pas dans les ténèbres nous connaissons le plan que Dieu réserve pour les enfants de Dieu il ne nous donne pas les détails de chaque étape de notre vie signe d'amour nous savons là où nous allons Tout ce qu'il veut de nous ce qu'il attend de nous et là où nous, nous, nous allons nous diriger et comment marcher parce qu'à cause de cet amour il fait aussi un partage de plans avec toi et avec moi il a donné en troisième lieu l'autorité il n'a pas dit Jésus va il a donné toute autorité et Jésus pouvait dire celui qui m'écoute, écoute le Père Toute l'autorité m'a été donnée Ça vient de Dieu, c'était un signe d'amour frères et sœurs, ils donnent l'autorité aujourd'hui À l'apostolat de baptiser avec de l'eau et de l'esprit Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Pardonnez les péchés l'autorité de la parole parce que Christ a continué pour dire celui qui vous écoute, m'écoute oh, c'est bien de vouloir donner une tâche mais il a donné en plus l'autorité pour faire cette tâche cela nous donne la joie quoi d'autre il nous donne ils répondent à nos prières. Quand nous demandons de la bonne façon, ils nous donnent la réponse. Quand vous Christ pouvait être sûr de cela. Christ Vous pouvez vous rappelez lorsqu'il est allé maintenant pour aider son ami Lazare qui est mort. Vers Jean 11 avant qu'il n'accomplisse même le fait de le ressusciter. Il a dit, cher Père, merci pour ce que tu vas faire. Il était tellement convaincu qu'il faisait la bonne chose, que Dieu va lui aider avant de multiplier les pains. Et je te remercie, cher Père Céleste, pour ce que tu vas faire. Oh, chers frères et sœurs, nous avons cette confiance aussi dans notre vie de prière. Oh, il ne répond pas exactement à tout ce que nous demandons. Nous soumettons ça à notre Père Céleste. Christ, dans le jardin, il a demandé, cher Père, si possible, épargne-moi. De cette souffrance qui est devant moi. La réponse était non. Dieu a permis que peut-être sa prière n'a pas été exaucée. Nous mais il a donné la force et le courage par le canal d'un ange afin qu'il traverse ces situations et chers frères et sœurs ça c'est notre assurance nos prières sont exaucées et nous mettons toujours ta volonté soit faite comme Jésus l'a fait plus que nous sommes obéissants plus que notre volonté joint la volonté de notre personne, plus que nous sommes assurés que notre prière va être répondue. Exaucée. Lors de la tribulation, nous avons des problèmes. Nous avons les difficultés, certes. Dans les problèmes. Dans, dans, le, dans la vie que nous faisons et dans la mission que nous accomplissons. Mais Christ avait ces tribulations, il n'a même pas épargné Christ de cela. Nous ne sommes pas épargnés. Je demander cher Frère, cher pourquoi cela arrive. Chers serviteurs, chers enfants, pourquoi nous sommes ici dans cette situation Covid ou autre chose, je ne sais pas, je ne pas vous répondre. mais nous avons l'assurance, Dieu est avec nous. Nous accompagne son but à la longue c'est notre salut de conduire son église et son enfant, celui qu'il aime, vers la fin communion éternelle. Et il te donnera, il me donnera la force afin de traverser ce moment. C'est un signe d'amour qui a donné à son propre fils, notre Seigneur Jésus. Et Christ a dit comme... Je, mon père m'a aimé et je vous aime aussi cette même aide va être donnée à toi et à moi on peut continuer quels sont les moyens quelle est la boîte d'outils d'aide que Dieu nous donne qui nous démontre et nous preuve de, de, de, de, de comment faire la tâche qu'il attend de nous il nous donne des amis des amis comme il a donné à Christ ceux qui l'entouraient il a donné des disciples et ceux qui l'aimaient et qui pourvoyaient à ses besoins Au oh certes parfois il s'est fâché contre l'un ou l'autre il n'était pas parfait il a même reprimandé il a corrigé de temps à autre mais ils étaient là avec Christ jusqu'à la fin Et les disciples ont poursuivi et continué l'œuvre. Même après qu'il est parti, l'apostolat a continué euh, Dieu te donne, me donne aussi ceux qui sont autour de nous Notre, notre frère, notre soeur dans la communauté peut-être ceux qui conduisent aussi l'œuvre de Dieu oh, certes ils ne sont pas parfaits parfois ça nous énerve c'est normal mais dans l'unité nous cherchons l'unité l'un avec l'autre cela, cela nous permet de continuer à faire la mission que Dieu nous donne il ne te laisse pas seul Personne ne peut être oublié ou laissé. Regarde autour de nous. Peut-être vous pouvez dire, mais qui, qui est-ce que j'ai J'ai personne. Regardez, Dieu te donnera, Dieu me donne quelqu'un qui nous accompagne. Et comme Christ nous a aimés de cette façon, nous voulons nous occuper et nous préoccuper de la mission qu'il a confiée pour nous donc voilà chers frères et sœurs notre Père Céleste nous conduit nous montre les signes d'amour constamment par ceux qui nous protègent et pourvoient pour nous Il nous donne une mission et nous donne ce dont nous avons besoin à faire cette mission tout cela est un signe d'amour de notre Père Céleste Amen. Amen nous voulons faire une petite pause et la chorelle peut chanter une cantique Bien-aimés, nous pouvons nous réjouir que Dieu nous aime tant. Et même Jean, il a dit, voici quel amour que Dieu a fait de nous, de, de, de nous, ses enfants. Nous vivons ça, nous voyons ça. Depuis des moments où nous avons des difficultés, des peines, des problèmes. Non, Christ a demandé trois reprises à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre a répondu, oui, je t'aime, mais rapidement, Christ lui a confié cette tâche, cette commission. Voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Pierre a accepté. Et c'était un moment spécial. Mais rien n'empêche que Pierre à un certain moment, on peut, on peut le lire en Jean 21. Il regardait autour de lui, il voyait un autre apôtre, je pense que c'était Jean. Il a dit qu'en est-il de lui qu'est-ce qui va se passer avec lui et Jésus quelle réponse il a donné ça ne te regarde pas ce n'est pas ton affaire fais ce que tu dois faire chers frères et sœurs nous avons cette pensée aussi L'ordre de notre tâche, surtout lors des problèmes. Nous, nous regardons notre frère, notre soeur, ce qui. Mais, mais Dieu, et eux, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai tous les problèmes? Mais regarde, eux, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi je dois travailler? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Frère et ça, ça ne te regarde pas Ça ne me regarde pas Ça ne peut que nous ralentir dans ce que nous devrions faire Nous voulons nous focaliser Rester sur notre propre tâche Et ce que le Seigneur demande Et attend de toi et moi Pas de ce oui. que font les autres En deuxième lieu Tout ce que nous faisons Nous voulons le faire en amour ce, ce que la Paul il a dit en Colossiens toi. na ba na mokapo yami Tout ce que vous faites faites ça en amour. Bolingo. Oh, parfois on peut s'attendre à ce que peut-être nous avons une récompense. Donc C'est ça le monde et c'est ça que parfois nous pensons. Ah, J'accepte un travail, le pays n'est pas bien mais je peux profiter autrement. Je ne fais pas dans l'œuvre de Dieu Nous ne pouvons pas chercher un profit et un gain Dieu est fidèle, ne vous en faites pas La récompense, va, mais selon lui, ça va donner Mais nous ne cherchons pas nous-mêmes un gain Tout ce que nous faisons en amour et puis on peut dire en conclusion tout ce que nous faisons c'est en imitation de notre Seigneur Jésus Christ déjà à l'époque l'apôtre Paul a donné le conseil en Romains 12 vers le verset 17 ne rendez à personne le mal pour le mal. Et parfois même pour l'œuvre de Dieu, les ennemis de l'œuvre de Dieu selon nous. Pour défendre l'œuvre de Dieu, on veut faire du mal. Mais Christ n'a jamais fait ça. Rappelez-vous, lorsque maintenant les gens sont venus arrêter Christ, Pierre voulait prendre l'épée, utiliser la violence et prenez l'épée. Il a essayé d'agir, Christ est intervenu il a même pris le temps pour réparer les dégâts que Pierre a fait et Christ a dit non ne fais pas violence fais l'amour chers frères et sœurs en ces moments nous ne pouvons pas faire la violence que ce soit justifié que nous pensons que nous avons raison pour défendre l'œuvre de Dieu nous ne pouvons pas utiliser les menaces nous utilisons les techniques de, de Christ nous mettons l'amour nous mettons l'amour et c'est de cette façon Dieu va aider à ce que nous sortons vainqueurs que nous puissions garder ça dans notre cœur. Nous ne pouvons pas supporter la violence. Nous suivons la voie de Christ, l'amour. c'est pour cela que nous prions pour la paix. Nous voulons préparer notre cœur avec un cantique de répentance. Amen. Amen.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 À nouveau, nous avons aussi cette paix qui tapisse notre cœur et nos pensées et qui nous rappelle du fait comme ton fils a dit une fois. Où se trouvent tes accusateurs Cette paix nous permet aussi de continuer à essayer de suivre le chemin de ton fils de ne plus pécher de, de suivre en confiance et d'essayer de montrer un bon exemple comme lui l'a fait merci pour le sacrifice d'amour pour ta grâce et pour ta parole que tu nous donnes à tout moment Merci pour tes serviteurs, tes servantes que tu nous donnes Ceux avec qui nous sommes privilégiés de travailler Merci pour ce que tu fais pour eux et à travers eux Merci pour nos enfants Merci pour nos parents il se trouve ici-bas ou dans l'au-delà. Cher Père Céleste, tu nous combles de tes richesses. Protège ton peuple. Que tu puisses aussi pourvoir à leurs besoins. Nos enfants, ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté car nous unis dans l'apostolat avec notre apôtre patriarche que nous puissions nous réjouir d'être tes enfants, tes serviteurs, tes servantes nous voulons intercéder pour le pays que tu puisses donner toujours ta paix que ton esprit nous guide et guide tout un chacun dans chaque décision. Et que ton esprit nous conduit dans la paix. Et que nous puissions aussi continuer à développer et progresser. Ce n'est que possible par ta grâce. Nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, j'aimerais bien partager ensemble la Sainte Seine. Nous continuons à suivre les consignes. Mais nous ne pouvons pas arrêter à demander à notre Père Céleste à nouveau d'ouvrir cette table et je pense que nous, nous nous joignons nos prières, Dieu donnerait toujours au bon moment ce dont nous avons besoin nous allons clôturer ce service divin avec une prière cher Père Céleste, merci pour la parole que tu nous donnes et le pardonne merci pour tout est bien fait que nous vivons, nous voyons. Nous apportons nos offrandes dans la mesure de possible. Mais nombreux sont les sacrifices d'amour, les œuvres d'amour. Que ta bénédiction peut rester là-dessus. Que nous vivons ça, cher Père Céleste. Nous ne t'exigeons pas de quelle façon Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Garde-nous unis l'un à l'autre. Que tes anges nous accompagnent en toutes choses. Et cher Père Céleste, ton fils, viens vite nous prendre. Oh, cher Père Céleste, c'est un ardent désir dans notre cœur.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 Merci bien-aimé en Christ. Que Dieu vous garde, vous bénisse richement. Vous accompagne et aussi exauce vos souhaits, vos prières. La plus grande prière que son fils vient vite nous prendre. La chorale peut chanter une cantique.